Nous, nous sommes déjà clients chez Defitech depuis plus de 6-7 ans. On a installé cette cuisine. On ne connaissait absolument pas. On connaissait absolument pas. On a commencé à se renseigner chez tous les vendeurs de chez tous les vendeurs de cuisine. Je me suis assis avec avec Maël et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne participerait pas à deux, papa et fille? Euh, vu que moi j'aime bien cuisiner, toi t'aimes bien. Et puis voilà, ben on l'a laissé traîner un petit peu les choses et puis euh, on a réfléchi, on s'est dit oui, on s'est dit non, puis on s'est dit que ça prenait quand même pas mal de temps, ce truc-là. Et donc on l'a proposé à Vali et euh, Elliott, qui ont été très emballés aussi, et on s'est dit... Ben, voilà, pourquoi ne pas faire cette proposition à, à 4 mmh. vu qu'on qu utilise les électro à 4 et voilà, et euh, un dimanche on s'est décidé dans la cuisine on a écrit le texte en, en une petite heure on a réfléchi à ce qu'on voulait dire euh, chacun ouais. et voilà ouais. et donc euh, on s'est filmé à savoir que c'est Maëlle qui a fait le montage vidéo <rire> Ça, je tiens à préciser c'est Maëlle <rire> qui, qui, été, qui est experte dans, dans les montages vidéo Expert, est oui, experte et voilà, et donc on a publié, et euh, à notre grande surprise, on a été sélectionné. On, euh, on cuisine parfois à quatre, on cuisine parfois à trois, à deux, euh, ça dépend des, des instants. Quand on reçoit plutôt les invités, c'est plutôt moi parce que j'aime bien chipoter un petit peu, fait, faire des petits plats. Vali est plutôt dans la cuisine, euh, on va dire, plus euh, journalière, plus traditionnelle. Maël, spécialisé aussi dans les, dans les gâteaux, les, les desserts, les sucreries, les pâtisseries. Et Eliott, lui, euh, c'est un inventeur. Il nous fait, il nous fait des plats avec, euh, avec de tout. Il ouvre le frigo, parfois au soir, il dit j'ai faim, je vais me faire quelque chose. Donc euh, Il arrive à nous faire des gâteaux sans œufs, sans beurre, sans farine et sans... Mais il nous sort un gâteau. donc lui, c'est vraiment le, le créatif plus de la bande. Mais je crois que ça nous donne la possibilité D'essayer franchement du matériel que on n'aurait peut-être pas forcément acheté. Et, euh, et ça va nous permettre de peut-être donner le goût à certaines personnes et peut-être l'envie d'acheter ces produits-là. Évidemment, ça nous fait essayer beaucoup de produits. On va devoir essayer des fours trois ou quatre aspirateurs, donc, euh, voilà, on est, donc voilà, on est très emballé de, de faire ces tests et de, et de donner le compte rendu qui sera tout à fait honnête, ça on l'a dit, ça, ça on sera très honnête parce que si, si un produit nous plaît, on ben voilà, on, on, on clairement. Et s'il y a des produits qui ne nous plaisent pas, ben on devra quand même le dire aussi. Et en plus, il y a plein de petits produits qu'on ne on connaissait même pas. Euh, ils ont super envie d'essayer cette fameuse boîte à tartines, mmh. la boîte à, à repas, qui puisse se chauffer à l'école. Ils, ouais. ils ont super hâte de faire ce test-là. Et aussi la, les, aussi la gaufrier, la gaufrière. Euh, le, le gaufrier, oui. Le okay. gaufrier okay. où on peut faire euh, des cornes de glace. Ça, j'aimerais que voilà ici. Ah, c'est ouais. voilà, ah, génial Waouh, eh et bien je crois que le Père Noël euh, est passé en avance, et ce que le début, et bien félicitations d'avoir été choisi comme ambassadeur, c'est cool, je suis Merci. content pour vous, donc ici comme cadeau, on a évidemment la spécialité de chez Delonghi, on l'avait montré en vidéo, donc du café en grain évidemment, vous avez le, le cook expert, vous le connaissez bien, mais vous pourrez encore aller un peu plus loin, et peut-être même expliquer aux autres camps ambassadeurs en fait, comment on peut s'en servir euh, évidemment un, un mix soupe parce que voilà il y a quand même des choses tout à fait traditionnelles et si vous faites des fois des choses qui sont normales comme faire de la soupe il faut aussi des éléments de qualité voilà pour le faire on a des soupes des fois plus compliquées à faire <rire> on a une crêpière parce que je trouve que c'est important essayer de faire aussi des crêpes avec beurre ou sans beurre on peut, on peut s'amuser <rire> alors vrai. ça je sais que moi j'aime bien le thé mais je préfère le café on, on le sait bien mais quand même ceci on voulait le mettre comme, comme produit. Ça a l'air tout simple, mais savoir faire du thé de qualité, quand mmh. on aime les bontés, c'est quand même très, très sympa. Alors, on a, voulu, on a voulu mettre, parce que ça va être les fêtes, la raclette, ah, ah, okay. qui, qui est le grill 5 en 1 soliste, qui est vraiment impressionnant. Mais en plus de ça, on a mis une sous videuse. Pourquoi Parce que quand c'est les fêtes, qu'on a des restes, etc. On voulait quand même savoir conserver et éviter d'avoir trop de déchets. On essaie quand même dans une société où on essaie de ne pas trop jeter. Donc voilà, on essaie de conserver Génial. ça correctement. Super. Et évidemment, une des... Je l'attendais avec impatience. Je l'attendais avec impatience. Des ambassadeurs, c'est la Loraster Star Smart U. Ça, vous allez voir que ça devient un plaisir de repasser. Mais en plus, elle est belle. Mais c'est ça, c'est une réaction. C'est bien que des plus jeunes peuvent dire OK, c'est du bel électroménager. Comme quoi, ça a quand même un effet le design. Et c'est quand même très bien. Outre le fait d'être beau, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez bien. C'est waouh. Vas-y. C'est waouh. Ça c'est le... Ça, ça, ça. Pas... Ça, le côté bien -être. pour moi c'est pas excellent, Après, ça c'est la bonne nourriture et les bons frais, ça c'est le bonheur, il ne faut pas grand chose. Hein. Je n'ai jamais repassé passé. donc euh, je vais faire ce bien. test. Amen. Bien on va aller chercher des grains de café, le 12, ouais. Tu Ok, elle va se mettre à moudre, okay. tu tasses, ouais. elle, tasse elle tasse automatiquement, tu prends et tu mets. Je prends, je mets, tac, et puis c'est parti. Et ce qui est super pour cette, cette raclette-ci, ce qu'on trouvait, c'est que c'est pour 8 personnes. Généralement, elles sont pour 6 personnes, et là, ce qui est super, c'est pour 8 donc, quand tu reçois oh, un autre couple park. avec des enfants, c'est top C'est le hommes. Ouais. Eh, mais ce soir, le <rire> gourmet, il T'as une résistance. En fait, t'as également une, une bien résistance bien. en bas. Une résistance en haut ah et en ouais. bas. En fait, t'as deux résistances ici. Oui. Donc, ça peut servir de wok. Ça peut servir de crêpe. De wok De, mu de multi-crêpe partie. De wok. Ouais. De gourmet, ouais. lui, autrement. Au de gourmet. De, aussi. Ou, de, oh ou, de, oui. ou de gourmet. Et en fait, la, la technique, c'est que quand tu mets ton plateau, si tu mets chauffer une résistance en bas, ça sert de chauffer. Ah oui. Ah. Tu peux également avoir en bas. Okay. Donc, il, y a, il, y il y a plusieurs utilisations. C'est bien un 5 ah en 1. Donc ah, c'est cool. grill, raclette, etc. Donc tu as bien deux résistances. Et voilà. Et ensuite plancha cool. ou grill, etc. Ça c'est un gars. Là c'est incroyable. Parce que on tire 4-5 électro. 4, oui. On essaie de sortir la Lorastar Oui, on a oui la Lorastar C'est quand même euh, une des pièces maîtresses. C'est moi la Lorastar. Et voilà j'ai hâte de vous faire une vidéo en testant un repassage. Ah, dans le fond. Oui, là. Je vais essayer. Elle oui, euh, euh, gonfle ici. Là, là, là, là en fait, tu as, as plusieurs solutions. Là, elle est en aspiration. Et là, elle est en soufflerie. J'ai une chemise à repasser, ne bouge pas. Non, non, non. Pas séparément à le faire. Ah ouais. Non, c'est pas chaud. T'entends encore un peu, c'est normal. Hein. Ouais. Ah, c'est pas chaud. Ouais. Ah, c'est pas chaud. Tu vois. Ah. En fait, l'idée, en fait, quand tu vas avoir le steam, voilà, c'est-à-dire que tu vas la prendre. Elle fait elle-même la vapeur sans rien pousser. Donc. Ouais, elle ouais. calcule elle en elle fonction calcule, de. Là, tu passes. C'est génial. Et quand tu la mets, elle dépressurise. Comme elle, ça, retire, elle retire pas elle retire la pas, pas, de Pas pression, tu dois juste te tracasser de la façon dont tu mets ton vêtement. Ouais. Ceci sont les lignes pour mettre les chemises, etc. dedans. Ah, oui, donc ces lignes ont. C'est euh... les lignes de passage, tu vois. Et, et aussi, comme tu as une aspiration, oui, oui, tu es en cours, tu n'as pas la vapeur qui monte partout. Non. Ah, oui, elle vient de s'arrêter. Là, je vais même me rapprocher, elle vient de détecter. C'est fou, c'est exceptionnel. Puis, si tu la montes maintenant sous purée pour les textiles délicats. Et pour la montée en sous donc Tu vois, la, tu vois la, vapeur, la vapeur qui monte ici, tu vois la vapeur qui monte ouais. Et pour la Et montée en soufflerie tu ici. appuies là okay. Et là tu la remets. tu vois la différence maintenant aspire Un jean à côté L aspire Et ça passe à travers ouais. Et ça ne monte plus du tout Et ça Et ça, où... ça c'est quand tu as des textiles délicats Des noirs que tu ne veux pas faire briller Ou alors, ou alors des décalcomanies etc. Tu, tu mets ceci, la, la vapeur Descendre et tu peux repasser sans risquer de t'embêter, sans devoir attendre une température ouais. Tu remets, tu l'enlèves, c'est pas chaud. C'est magnifique. Il libère la pression. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est allumer la machine à café même de l'autre temps. Ouais. L'ennemi de la sous videuse, c'est le plastique qui est sale. Ouais. Voilà. Et donc prendre le plastique qui est mal mis, mal plié, etc. c'est pas... C'est pas, pas très utile. Donc tout ce qu'il suffit de faire si on veut solider, c'est laisser le plastique à l'intérieur, le petit ou le grand de largeur différente. On enlève le petit colon trouve ici. La première partie. Voilà. OK. On va d'abord souder une ouais. partie. C'est pour ça qu'il va faire un peu plus grand. Des sacs déjà qui sont tout faits. Manual seal, On attend. Ah oui, et donc les petits points bleus te signifie C'est là qu'on se rend compte que la, la mise sous vide est d'une simplicité, euh, même pour les particuliers, c'est... Euh, plastique alimentaire qui peut aller dans le four à basse température Oui, celui-ci, oui. Il n'y a pas de souci. On place dans l'aspirateur, parce qu'en fait, ça, c'est un aspirateur. Voilà. Pas En fait, ce qui est, c'est de vivre avec ça. Ouais. C'est génial. Exceptionnel. Ça c'est un, un presse purée donc, à la, au final. Si tu veux, si as mal au bras pour, pour pousser ta purée, tu fais une purée un peu mousselée, comme ça, tu ne mets pas et tu sais tout faire facilement. T'as peut-être deux tasses, tu double. Un coffee. On est super content, mais voilà, on voit quand même qu'il y, qu y a une masse de, de travail et de tests à faire. Donc, déjà, lire toutes les, les notices techniques, voir ce qu'on s'est réalisé avec ça. Et euh, voilà, c'est du matériel top, donc on, va, on a vraiment hâte d'essayer ça.